de PostgreSQL qu'on développe depuis plusieurs années euh, maintenant et euh, à l'occasion de la sortie de la version 8 euh, on s'est dit que c'était bien à la fois de présenter les nouveautés mais aussi de refaire un petit, euh, euh, une petite présentation un peu du projet et, et de de de son ambition voilà alors moi, je m'appelle Damien Clochard, je suis DBA PostgreSQL et je suis un des cofondateurs de la société d'Alibo. Et j'occupe notamment le, le, le poste de Product Owner de Themeboard. Alors Product Owner, ça veut dire que je suis là pour faire euh, l'interface entre euh, l'équipe de développement, l'équipe d'intégration chez nous. Euh, et, et les utilisateurs. Donc voilà, j'ai ce rôle un peu charnière euh, pour transmettre euh, les besoins, pour transmettre les les euh, les, euh, les questions techniques et ainsi de suite. Et donc je suis euh, voilà, je suis un peu à la croisée des chemins, mais c'est un travail très intéressant qu'on a qu'on a voilà, qu'on a initié il y a à peu près un an aussi pour être plus à l'écoute aussi de vous, les utilisateurs de Timboard et des futurs utilisateurs de Timboard. C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas ThemeBoard euh, actuellement, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter, à me contacter, euh, pour voir euh, comment cet outil peut, peut enfin, ce qu'il peut vous apporter et comment il peut vous aider à gérer vos instances Postgres. Voilà pour la présentation. Alors, au menu. Aujourd'hui, on va on va faire plusieurs choses en même temps. On va à la fois euh, bah, présenter Themboard de, de manière très simple pour montrer euh, ce que c'est avec une démo, et on profitera en même temps qu'on va passer un peu dans tous les aspects de, de ce logiciel parce que c'est un logiciel assez riche. J'en profiterai pour vous dire bah, là il y a une nouveauté, là il y a un nouveau, il y, a, y a, il y, y a une amélioration, etc., etc. Et puis, on finira un peu pour un, un petit point, pour les, un petit focus pour les utilisateurs qui sont sur Timber 7. On, on finira par un, un petit focus sur euh, la stratégie de déploiement de Timber 8 euh, au, pour remplacer Timber 7. Voilà un peu euh, le programme de, euh, de cette présentation. Alors, c'est quoi euh, Thème Board euh, bah, C'est un outil pour administrer et superviser, non pas juste une instance, mais plutôt un parc d'instances PostgresQL, avec l'idée que ce soit euh, un outil pour les DBA, vraiment un outil, euh, pas un outil générique, mais au contraire un outil dédié à Postgres, et un outil Zero shell. Donc, l'idée, c'est que ça vous donne une interface euh, à la fois de visualisation et de gestion avec vos instances, euh, qui vous permet euh, de, de, de, de faire des actions à distance. Et, euh, et quelque part, on s'est dit que c'était un peu le premier, enfin comment dire, le premier geste du matin pour le DBA, c'est de, de lancer sa console euh, Themboard. Donc là, par exemple, voilà, on va vous montrer. Quand on se connecte à Temborn, on arrive sur cette page. Ici, j'ai deux euh, j'ai deux instances de test, une instance Acme et une instance Pagila. Évidemment, l'objectif, c'est plutôt d'en avoir, enfin, euh, on est capable d'en avoir beaucoup plus. Mais euh, là, dans ce dans cette démo-là, je pars sur sur deux, deux, deux machines. Et l'idée, c'est de voir dès le matin euh, ce qui se passe sur mon parc d'instances avec euh, voilà une, une petite carte par instance. Et que je puisse assez rapidement voir que j'ai euh, voilà un problème de warning euh, sur une instance et je peux assez vite cliquer dessus et aller voir ce qui se passe et j'ai un peu voilà un tableau de bord très rapide qui me donne une vision et là je vois par exemple que oui il y a un warning de, de problème de session en attente mais sinon globalement tout va bien la mémoire ça va le cache ratio ça va il y a un peu d'activité etc etc donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais, l'outil le, le, le, euh, du voilà, de, de, simplement de, de, de check visuel de, de votre parc. Et, euh, et donc, voilà, on, on, on va essayer, avec cet outil, il, il va être désigné, conçu pour, pour gérer des, plusieurs centaines d'instances avec cette idée de voilà, faciliter euh, les accès euh, à, à votre parc. Alors, comment... Globalement, comment ça fonctionne pour les personnes qui connaissent pas bah, C'est tout simple. Hein. En gros, on a un serveur board, euh, qui, euh auquel vous allez accéder avec un navigateur web. Donc, euh, aucun, aucun, rien n'a installé sur les postes des DBA. Euh, ce serveur, il a, euh, il va communiquer avec un agent. On va mettre un agent ThemeBoard à côté de chaque instance, euh, et donc cet agent va être chargé à la fois de collecter euh, des métriques, mais aussi déclencher des actions. Et du coup, il y aura une, une liaison sécurisée entre chaque agent et le serveur. Et le serveur va stocker euh, les, les, les métadonnées euh, dans, un, euh, dans un dépôt, un repository Postgres. Voilà un peu l'architecture, c'est assez simple, c'est assez classique. Et donc, cette version 8, euh, bah, c'est l'aboutissement d'une année complète de travail. C'est un, un chantier qu'on a lancé il y a un an, justement, avec la, ce, ce, ce relancement du projet, ce, la création du poste de Product Owner et cette idée qu'on allait euh, voilà, revenir à la base, revenir au, au, à tout le feedback que nos utilisateurs nous ont envoyé euh, en termes d'utilisation, en termes de besoins. Et donc, on a, on, a, on a enclenché deux choses, à la fois une réorientation du projet vers euh, les grands parcs et euh, une rénovation de la base de code aussi pour ouvrir vers de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que en, euh, euh, pour pouvoir aller euh, ajouter de nouvelles fonctionnalités, euh, on a d'abord refait euh, une, une, euh, on a re, euh, recadré toute une partie de, du code. Donc, cette version 8, c'est une 8.0 qui, pour l'instant, euh, a des nouvelles fonctionnalités, mais euh, qui surtout prépare le terrain euh, pour les versions euh, supplémentaires. Alors là, je fais une petite pause et justement, je vais en profiter euh, pour remercier Étienne euh, Bersac, qui est vraiment l'architecte de cette rénovation et de cette, euh, cette, euh, cette réorientation du projet. Étienne, euh, il n'est pas présent aujourd'hui, c'est lui qui devait faire cette, cette présentation. Donc c'est moi qui suis là à sa place euh, à récolter les lauriers. Mais c'est vraiment et voilà c'est un, un, petit, un petit hommage et un petit merci à Étienne. On lui souhaite euh, un bon rétablissement et qu'il revienne rapidement euh, avec nous. Voilà. Alors, première chose, on a euh, remis complètement à plat la documentation. C'était une demande aussi. Euh, donc, la documentation, vous pouvez la retrouver ici maintenant. Je vais l'afficher peut-être en plus grand. Euh, voilà, donc vous avez une documentation qui est un peu plus claire, euh, un peu mieux structurée aussi, euh, avec toujours le kickstart pour démarrer rapidement si vous voulez faire un test avec Docker. Et puis, les procédures d'install, procédures euh, d'upgrade et puis euh, des, euh, des docks euh, de connexion. voilà euh, Je vais revenir. Donc, ça, c'est une belle nouveauté qu'on a. Euh, ensuite, donc, bah, le, le propos hein, principal euh, de, de Temboard, et je l'ai montré tout à l'heure, c'est la supervision, c'est-à-dire euh, voilà, avoir un tour d'horizon euh, de, mon, de mon parc et donc là, on a pas mal amélioré euh, beaucoup de choses. Alors, si vous connaissez déjà Themeboard, cet écran-là, il ne va pas vous choquer. Ça ressemble beaucoup à ce qui était, pré, ce qui était, ce qui était déjà euh, fait avant. Mais il y a des petits détails qui vont, qui vont jouer ici sur le Start Time. On va, va l'afficher de manière un peu plus intelligente. Euh, voilà, On va avoir des, également sur le, le premier écran, donc l'écran d'accueil, on va avoir ici aussi des cartes un peu plus intelligentes qu'avant, un peu plus dynamiques. Euh, voilà. Donc, je vais revenir sur mon serveur ACME. Le voilà. Donc, on va avoir des alertes, des notifications. Et puis, on va avoir aussi euh, dans, le, euh, dans le bas... Euh, alors oui, hop, je vais là-dessus juste après alors, grosse nouveauté aussi, et ça, ça vient de beaucoup de demandes qu'on a reçues. C'est la question de l'inventaire. Et oui, à, à mesure que vos, votre parc d'instances grandit, vous avez plus de. En tout cas, c'est ce qu'on constate chez la plupart de nos clients. Le, le, le nombre d'instances Postgres ne fait qu'augmenter, et donc euh, arrivent des besoins ben, simplement d'inventaire, de, de classification, de suivi, de. de euh, du parc, puisque ça change régulièrement, voire toutes les semaines, il y a des nouvelles instances, des instances qui disparaissent, des instances qui arrivent. Et donc, là aussi, on a enclenché un travail qui, qui n'est que le début, mais qui va permettre d'avoir différentes infos sur le Alors, déjà, on a une page ici dans le About qui va vous donner plus d'infos sur euh, l'environnement, donc euh, la version de PostgreSQL euh, de l'instance. Euh, le, le la version du serveur haute donc là on est sur un serveur Debian et puis la version de l'agent qui est installé et comment il est configuré voilà. ça c'est on va dire des infos sur l'instance elle-même et puis ensuite si vous allez dans la, dans la page settings ici donc ça aussi c'est classique c'est la page euh, qui référence les instances euh, qui sont supervisées vous avez ici euh, un un bouton Download Inventory. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer euh, la liste de tous les serveurs qui sont dans, dans ce, sur cette page euh, au format CSV. Alors, évidemment, là, euh, il n'y en a que deux, c'est pas très impressionnant. Mais clairement, si vous si vous gérez 200 220 instances, euh, ça devient très pratique. Et le format CSV, je ne sais pas si on le voit. Ce n'est pas du tout visible. Euh, je vais essayer d'augmenter. Voilà, ça va être un format CSV euh, très classique, euh, tout à fait... Euh, voilà, évidemment, ce n'est pas très lisible à l'œil nu, mais euh, un tableur euh, vous, vous pourra euh, traiter tout ça sans problème. Voilà, alors, il y a d'autres... Euh, il y a d'autres fonctionnalités qui vont suivre au niveau de l'inventaire, puisque l'inventaire CSV, c'est pratique, ça vous permet de l'insérer voilà, de, de, de dans des tableurs, mais on va essayer d'interfacer ça avec d'autres outils, et notamment Ansible euh, et pourquoi pas fournir directement euh, un plugin qui vous permettra de générer un inventaire Ansible pour euh, ensuite pouvoir lancer des playbooks sur, euh, sur vos machines, euh, euh, tout sur les machines qui sont enregistrées auprès de, de Tempor donc voilà pour cette, cette nouveauté je pense que c'est un, voilà, un axe de travail sur lequel on va vraiment euh, insister dans les, dans les prochaines versions alors l'activité ça ça aussi c'est un euh, c'est un, un, une fonctionnalité très utile hein, de Timbor donc c'est quand vous êtes euh, euh, sur un serveur donc là je vais aller regarder Acme euh, voilà. alors pour que ce soit, euh, pour que l'exemple soit euh, utile, je vais lancer de l'activité dessus. Alors, on va lancer. Euh, voilà, c'est parti. Donc là, j'ai lancé de l'activité. Euh, on, on, on, voit on la voit, on voit la vague qui arrive. Euh, et donc, quand on, quand vous, la question souvent, c'est qu'est-ce qui se passe sur, sur, sur ma base et quel, voilà, quel type de requête est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Et donc là, on va pouvoir aller sur le menu Activity. Activity qui vous donne une vue de type, parce bah, qu'on peut, un, un espèce de top, hein, l'équivalent d'un top, mais pour le SQL, ou, ou l'équivalent de ce que vous auriez avec la commande pgactivity, si vous connaissez l'outil pgactivity, mais en graphique et en temps réel. Donc là, j'ai un refresh toutes les deux secondes. Je pourrais, si j'avais beaucoup de, de si j'avais beaucoup d'activités, je pourrais euh, tenter de filtrer. Par exemple, euh, voilà, filtrer sur, euh, je voudrais que les sessions actives, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, je vais tout prendre. Et surtout, ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais pouvoir voir un peu quelles sont euh, les euh, les requêtes qui sont en attente et les requêtes qui sont bloquées. Voilà. Donc, ça, c'est les requêtes qui bloquent et j'ai les requêtes qui sont en attente. Et alors, je peux en sélectionner une, par exemple, et dire, bah, celle-ci, euh, elle, elle me bloque euh, tout le reste. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Ça, c'est l'équivalent de ce que vous pourriez faire avec un, euh, un kill d'une requête en particulier. Voilà à utiliser avec parcimonie, hein, mais ça peut s'avérer pratique euh, si vous avez une requête bloquante depuis très très longtemps. Euh, ici, c'est un petit test avec un outil qui s'appelle pgbench, donc c'est pas des requêtes qui durent depuis très longtemps, mais vous pourriez très facilement ici identifier en classant par le temps, euh, par la temps euh, quelle est la, enfin, une requête qui est là par exemple qui bloque depuis une heure ou deux heures. Voilà, et donc une petite une petite amélioration qu'on a fait, euh, c'est qu'ici, on affiche que les 300 dernières requêtes. Je sais pas si vous le voyez ici, c'est écrit ici. Euh, voilà, parce qu'on a des utilisateurs qui avaient plusieurs milliers de requêtes euh, simultanées. Et évidemment, du coup, cette page devenait complètement illisible et euh, surchargeait le, le, le navigateur même euh, de, <rire> du, du client. Donc, on a, on a limité à, à 300. Euh, ce qui est déjà bien. En gros, euh, vous avez 300 pire, euh, plus, requêtes les plus lentes. Et c'est déjà une masse de travail. Et hein, comme je disais, après, si vous voulez euh, affiner, il est tout, il est tout, tout à fait possible euh, de réduire euh, le champ. Par exemple, là, si je voulais euh, que les requêtes PGBench, je peux, hop, je peux réduire uniquement mon requête PGBench. Et si je veux... Euh, les requêtes uniquement 10 euh, hop, voilà, là j'ai requêtes que de 10 Voilà un peu, donc ça si vous connaissez, c'est pas une révolution mais il y a quand même, euh, voilà, on a quand même refait euh, du travail de fluidité en fait, voilà, cette page elle va être beaucoup plus fluide qu'avant. Ensuite, la, la configuration. Donc là, c'est aussi euh, quelque chose qui était assez apprécié. C'est la capacité d'avoir une vision euh, très rapide de la configuration d'une instance. Donc là, je vais rester sur mon instance ACME. Et euh, et puis voilà, je veux, je veux jeter un coup d'œil à la configuration. Et euh, par exemple, je ne sais pas, je voudrais savoir euh, le fichier. Euh, je vais regarder euh, par exemple euh, la gestion des locks, puisque je m'aperçois que j'ai beaucoup trop de verrous et je voudrais savoir à peu près comment sont gérés mes locks. Et là, je vois tout de suite euh, voilà, mes, mes paramètres. Euh, et du coup, je peux effectivement aussi euh, désactiver euh, et re recharger la configuration. Euh, alors, évidemment, euh, euh, le, cette page-là ne va pas redémarrer l'instance. C'était possible avant, mais on a retiré cette fonctionnalité. Euh, on fait un simple reload des, des, des, des paramètres. Euh, c'est à vous, après, quand, quand un, un redémarrage est nécessaire, ça, c'est à vous de le faire à la main. Euh, voilà. Euh, pour ça et du coup voilà si, si vous connaissiez euh, sur la version 7 euh, cette page là euh, vous saviez qu'elle était un peu casquée parce qu'il y avait une forme de double authentification c'est à dire quand on quand on cliquait sur ce sur ce menu là euh, on avait une nouvelle authentification qui apparaissait puisqu'on avait deux niveaux d'authentification authentification serveur authentification avant euh, agent euh, on a remis ça en cause on a tout remis à plat et maintenant, effectivement, toute, le, toute la chaîne d'authentification est, est unifiée. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a baissé la sécurité. C'est juste que euh, votre identifiant euh, qui vous connecte à, à, à ThemeBoard, donc ici admin, euh, vous authentifie sur toute la ligne. Euh, ça change quand même quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui est euh, qui a un compte sur Tembord, euh, ben, ça doit être réservé au DBA. Puisque, en gros, avoir un compte sur ThemeBoard, c'est avoir euh, la possibilité, par exemple, de, euh, de modifier un paramètre sur une instance. Donc, on, on a réorienté, comme on disait, l'outil. Avant, on, on avait aussi, on pouvait aussi, quelque part, avoir des simples profils développeurs. Aujourd'hui, on en a fait un, un outil euh, complètement dédié au DBRD. Voilà pour la configuration, maintenant, là aussi, pas de grand changement, ce n'est pas la révolution, mais on va le montrer quand même. Sachez que, voilà, alors ici, j'ai une seule base de données, c'est la base de données Postgres, mais on va pouvoir voir euh, sur cette base de données euh, voilà, des infos, euh, notamment le bloat, c'est-à-dire la, la, la croissance, hein, de, le gonflement euh, des données, euh, euh, voilà, la taille des index, et ainsi de suite. Et puis, je vais pouvoir euh, lancer soit du réindex, soit de l'analyse, soit du vacuum sur, ces, euh, euh, sur, ces bases, sur les bases de données. Alors, soit je déclenche les choses maintenant, soit je les programme à une date ultérieure. Effectivement, je peux choisir euh, les options de mon vacuum. Alors, évidemment, euh, là, on vous le rappelle, euh, toujours bien de le redire. Euh, le vacuum full, ce n'est pas un vacuum euh, en mieux. Hein. Le vacuum full, c'est une opération à faire dans des cas très très très précis, et, euh, et on vous le déconseille euh, de le faire de manière régulière. Ça, vous ne devriez pas avoir à le faire. Euh, voilà. Donc, il faut euh, l'utiliser avec beaucoup beaucoup de précaution. Euh, encore une fois, vacuum et vacuum full, c'est pas du tout du tout la même chose. Donc voilà. Ici je ne vais rien lancer de, de particulier, je vois juste que j'ai euh, un vacuum qui, est, qui a été planifié pour, euh, la, pour demain, mais je peux l'annuler, etc, le replanifier, etc. etc. Ça aussi c'est utile, je dirais, euh, voilà, pour pouvoir lancer des actions mais, euh, plutôt que d'être connecté manuellement, de le faire par cron ou, ou des choses comme ça, on peut laisser l'agent le faire à notre place. Donc euh, ça c'est la fonction de planification. Euh, donc performance des requêtes donc ça c'est vraiment euh, aussi euh, un, un élément important donc euh, on va pouvoir regarder via le monitoring euh, l'activité d'une instance donc là je vois par exemple là, je suis sur les dernières 24 heures mais si je réduis, euh, je regarde les trois dernières heures hop donc. Voilà, là, j'ai mes trois dernières heures. Et je vais retrouver un peu les, les stats qu'on a sélectionnées, donc les métriques. Euh, je pourrais en mettre plus, évidemment. Hein. Je J'ai voilà, énormément de métriques à ma disposition. Mais par défaut, on choisit justement de, de réduire, d'être de, plutôt dans le euh, dans l'essentiel et dans les choses qui ont de, du sens pour vous, en tout cas en première approche. Et donc là, on peut voir le load. Euh, le CPU, le nombre de transactions par seconde donc on voit relativement bien une belle corrélation hein, entre, euh, entre le nombre de transactions et l'utilisation CPU donc ça veut dire que euh, mes CPU ils sont clairement euh, disponibles pour ma, pour ma base de données c'est à dire quand la base de données a besoin de CPU euh, ils sont là, ils sont présents etc cetera, et, cetera. et puis euh, on voit aussi que bah, le nombre de transactions il est assez corrélé avec le nombre de euh, euh, avec le nombre de sessions ouvertes. Hein. Voilà, une analyse <rire> assez simple, mais dans certains cas, ça peut être un peu plus, euh, un, voilà, un peu plus complexe d'analyser. Et du coup, on a vraiment ces deux axes. Euh, L'axe temporel où on va pouvoir euh, vraiment bien gérer euh, ce qu'on veut analyser, ce qu'on veut travailler sur un mois et sur euh, quelques heures. Et... Euh, voilà, par exemple, et on va avoir l'axe des métriques avec, je vais vraiment choisir euh, soit un, et on a des thèmes, donc par exemple si je veux travailler sur la taille, hein, c'est la taille qui m'importe, me, qui me, qui je vais avoir des métriques préconfigurées euh, voilà, qui, qui me donnent une vision de la taille, on voit qu'ici la taille c'est pas vraiment la question, euh, si c'était mon problème, c'était les verrous. Euh, je vais avoir un profil de métrique spécialisé pour les verrous, avec les sessions, les locks et les locks en attente. Voilà. Donc, euh, par exemple, ici, j'ai les locks en attente. Donc, ça, c'est un problème. Il faut que j'essaye de, de, de le limiter. Alors, je vois que j'en ai trois. Jusqu'ici, ça, tout va bien, mais il faut, voilà, il faut que j'essaye de limiter euh, mes locks. Très bien, bon, je vais passer là-dessus. Euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a travaillé euh, aussi pour baisser l'empreinte des agents sur euh, sur l'instance, hein, puisqu'un agent, évidemment, il va collecter de l'information. Donc, lui-même va solliciter l'instance pour pour collecter les métadonnées. Et on a on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour que l'agent la, soit plus léger et qu'il qu est qu ne perturbe moins vos instances. Donc, on a le, le nombre de transactions euh, ouverte par les agents et a baissé de 25%. Vous devriez voir aussi, euh, en termes de, de performance, euh, une, une amélioration aussi sur, sur vos instances, euh, puisque le poids des agents va baisser. Ah, en termes de compatibilité, on a aussi travaillé euh, bah pour suivre le mouvement. Donc, euh, mouvement en PostgreSQL, on, on, euh, on a ajouté le support de PostgreSQL 15 qui est sorti. Euh, il y a quelques jours, on supporte aussi euh, Red Hat 8 et Red Hat 9, ainsi que les, les, les versions principales de Debian. Euh, un petit rappel quand même, si vous voulez l'installer, de bien utiliser les dépôts euh, d'Alibolabs. Donc, dans la doc vous explique comment les installer. Euh, que ce soit yum ou APT, euh, préférez plutôt euh, les dépôts euh, faits par Dalibo. Euh, alors, en termes de déploiement, Donc, pour rappel, si vous voulez tester, euh, donc il vous faut un serveur central et placer un agent par instance. Donc, toujours commencer par le serveur, installer d'abord votre serveur et puis après, petit à petit, ajoutez l'agent et quand vous allez installer l'agent un sur, euh, sur une instance, vous allez le pointer vers lui, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'enregistrer auprès de lui. Euh, alors, Plusieurs agents peuvent cohabiter sur une même VM. C'est-à-dire que si vous, avez, si vous faites ce qu'on appelle du multi-instance, c'est-à-dire que vous placez plusieurs instances Postgres sur une même VM, vous allez mettre autant d'agents que d'instances sur cette VM. C'est tout à fait possible. Et, en, et de la même façon que vous décalez les ports de chaque instance, vous allez décaler les ports euh, des agents. Et, euh, et alors la nouveauté, ça nous a été demandé par certains utilisateurs c'est que le processus euh, d'enregistrement euh, euh, classique, c'était l'agent qui allait se enregistrer auprès du serveur. Euh, maintenant, on peut fonctionner dans le sens, on peut dire au niveau du serveur d'enregistrer un agent à distance. Ça, dans certaines politiques de sécurité avec euh, certains firewalls, quand le, le, le serveur et les agents sont dans des zones différentes, euh, ça peut être très très utile. Euh, ça, pour rappeler. pardon. Euh, hop là, je peux vous montrer quand on veut ajouter euh, du coup un, euh, une nouvelle instance dans le serveur, on a un bouton ici nouvelle instance, on va simplement donner l'adresse euh, de l'agent et par défaut le port ça sera 5.4.3.2. et Temboard va euh, l'inscrire comme ça encore une fois, l'inscription elle peut se faire dans les deux sens soit on se met sur l'instance la sur l'agent et on, on, on a on inscrit l'agent auprès du serveur, soit on se met comme ici sur le serveur et on déclare euh, l'agent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Euh, OK. Et puis, donc, transition. Donc, on arrive à la fin. Si vous faites partie de nos utilisateurs et que vous avez déjà la V7 en production, il faut bien, euh, voilà, le, ch le changement euh, va pas se faire, euh, va demander une petite gymnastique. C'est assez simple, il faut juste comprendre deux principes simples. C'est que le, le serveur 8 va être compatible avec les agents 7, c'est-à-dire qu'un agent 7 euh, va pouvoir communiquer avec le serveur 8. Mais le serveur 7, lui, il va pas va être compatible avec les agents 8. D'accord ce que ça veut dire, c'est que du coup, le chemin de, de transition, il est assez clair. C'est qu'il faut d'abord passer le serveur de la version 7 à 8, et ensuite euh, agent par agent, vous modifiez, vous passez les agents de 7 à 8. Voilà, c'est simplement ça. Si vous gardez cette gymnastique là et que et que vous continuez, ça, ça devrait euh, passer. Voilà, vous avez euh, une commande de migration. Euh, de chaque côté, une commande pour migrer euh, de 7 à 8 euh, côté serveur et pour l'agent. Donc en conclusion, euh, voilà, on arrive à la fin de, de, de ce que j'avais à vous montrer. Euh, donc c'est un nouveau départ pour le projet. Euh, on lance des nouvelles orientations, euh, des trois grands axes, hein, gestion grand parc, l'automatisation et notamment l'interfacement avec, euh, avec Ansible. Et l'intégration d'outils externes, alors qui ne se voient pas encore, mais on travaille avec, pour s'interfacer, notamment avec un outil comme PF2, qui est aussi un, un très bon outil produit chez Dalibo. Et, euh, et voilà, on va essayer d'en faire une console bien plus riche euh, dans, les, dans les prochaines versions. Voilà, voilà c'était tout pour cette. Euh, euh, cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Je ne sais pas, Candy, si tu as... Si Pu collecter des questions? Alors, les questions commencent à arriver. Bonjour tout le monde. Euh, du coup, il y a Maxime Anglais qui demande en quoi est écrit l'agent Board et les, euh, en gros ce qu'il faut pour l'installer, les requirements. Oui, tout à fait. Alors, l'agent Board, euh, l'agent et le serveur sont écrits en Python. Et donc, euh, ça s'installe avec euh, bah, effectivement, il va vous falloir Python, euh, Python 3.6. Euh, et, euh, et voilà, c'est à peu près tout. Donc, ça peut s'installer soit en paquet euh, RPM, soit sur, euh, bah, sur Debian aussi, en Debian, et puis sinon avec PIP directement. Donc, vous aurez en termes de dépendance, ça va être des dépendances Python assez classiques, typiquement psycho -PG, pour fonctionner. Voilà. Alors, il y a l'humour qui demande si euh, sur la version 8, euh, ce qu'elle apporte comme nouveauté au niveau du module statement. Ah, Peut-être besoin de plus de projets. Ouais. Alors, le module. Alors. Alors, le module. Euh, euh, sur cette partie-là, sur la partie statement, il n'y a, a pas énormément de, de nouveautés. Bon, Ce n'est pas la partie sur laquelle on a, on a travaillé le plus. voilà. Mais, euh, mais ça pourrait arriver euh, bientôt. Euh, Est-ce que j'ai... Est-ce que les instances cloud seront supportées, enfin seront prévues à l'avenir Est-ce qu'il sera possible de se connecter sur des instances en cloud Alors, ça dépend de ce qu'on appelle cloud, mais si c'est des instances en, en, en, de type database as a service, hein, donc euh, on va dire euh, type RDS ou, ou chose comme ça, euh, pour le moment euh, l'outil fonctionne euh, avec un agent. Donc à partir du moment euh, on ne veut pas installer l'agent euh, sur une instance cloud, euh, voilà, ça ne sera pas, ça sera pas disponible. Euh, donc, si c'est, si c'est du cloud, vous êtes, euh, vous êtes maître de la, de l'instance, la, de euh, oui. Mais si c'est du, si c'est du, du database service type RDS, non. Voilà. Okay. Euh, Est-ce que au niveau de la configuration, il sera possible de modifier les autorisations PGHBA euh, C'est pas prévu parce que euh, ça, fin, ça demande ça demande de, de redémarrer le serveur en général. Et du coup, euh, pour le moment, ce n'était pas notre priorité, mais ça pourrait être ça pourrait être mis au bout du jour. Je sais que ça va être envisagé à un moment, mais euh, effectivement, pour le moment, côté configuration, on.. on, on on s'occupe du, du post .conf uniquement, mais oui, ça pourrait être mis sur la feuille de, de, de route de travailler aussi, enfin, euh, de donner une vision plus claire aussi de, des règles d'authentification. De, après, il y a une autre question euh, sur l'authentification, je pense. Donc, euh, Est-ce qu'un euh, lien avec euh, un annuaire LDAP ou Active Directory serait envisageable pour gérer les utilisateurs, ainsi oui. que des, des rôles pour avoir des accès sûrement euh, diversifiés entre les utilisateurs de, par rapport au profil, par exemple des profils de développeurs ou des BA Oui, tout à fait. Et eh ben, Ça, c'est déjà sur la feuille de route, effectivement, euh, la connexion. Aujourd'hui, euh, les rôles. Alors, hop, on va les montrer ici. On va déclarer des utilisateurs. Euh, donc, ici, c'est une instance de démo, donc j'ai un seul utilisateur. Et euh, ici, pour l'instant, euh, je suis obligé de redéclarer un utilisateur par. Enfin, voilà, on va faire plutôt, en général, des comptes euh, individualisés euh, nominatifs. Et donc, effectivement, à ce jour, il faut re, refaire euh, le. Euh, la liste des, des, mm. euh, des DBA, il va falloir là, créer un compte par DBA. Alors, ce n'est pas très compliqué, hein, et on peut, euh, on peut évidemment, on a la notion de groupe, donc on, ici pareil, j'ai un seul groupe, mais on va pouvoir euh, restreindre certains, euh, la vision de certains utilisateurs à un groupe d'instances, et donc qui ne voit pas tout. Mais, euh, mais par contre, oui, pour l'instant, il a pas de, on ne peut pas aller chercher ces utilisateurs dans un annuel d'app, euh, mais c'est clairement euh, sur notre feuille de route alors à quel horizon je ne peux pas vous dire encore mais euh, c'est vraiment quelque chose qui nous est beaucoup demandé avec euh, du coup aussi euh, bah, une gestion un peu plus fine des, euh, des autorisations et des, voilà, des des plugins qui, qui peuvent être accédés ou pas. voilà donc euh, c'est euh, en cours voilà ce que je peux dire et, euh, et ce n'est pas un problème technique particulièrement parce que Étienne, bah, dont je parlais tout à l'heure, est aussi l'auteur d'un outil que vous connaissez peut-être. En tout cas, si vous avez LDAP, je vous encourage à vous intéresser à, à, à un outil qui s'appelle LDAP2PG, euh, qui, est, qui est créé par Étienne et qui permet déjà de faire de la synchronisation entre des rôles Postgres et un annuaire. Donc, euh, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps euh, de d'améliorer et d'enrichir notre modèle de sécurité. Et comme je le disais, ça passait d'abord par des travaux de, de rénovation pour pouvoir repartir du bon pied et interfacer ensuite avec des outils. Et clairement, quand je disais tout à l'heure, qu'on va essayer d'interfacer Temboard avec des outils externes, euh, LDAP, ça faisait partie de la liste. Euh, du coup... Ah, et une nouvelle question de Lionel. Est-ce que Timbord conserve l'historique des métriques dans le repo Y a-t-il oui. une rétention automatique au bout d'un certain nombre de jours Oui, tout à fait. La rétention, elle est à deux ans, mais ça se configure. Euh, alors, quand vous configurez… Euh, alors, euh, je retrouverai… Euh, mais oui, en gros, euh, je n'ai plus là. Euh, la zone de configuration mais en tout cas oui c'est deux ans deux ans de deux ans de rétention à vous de voir après si ça correspond à votre euh, à votre besoin euh, ça peut faire beaucoup hein, deux ans euh, notamment si vous avez beaucoup de beaucoup d'instances donc euh, là savoir en gros par rapport à votre politique à vos engagements etc etc euh, quelle est la meilleure peu, euh, gestion de rétention. Voilà. Euh, alors là, il y en a un qui est l'historique des modifications de fichiers de configuration. Donc, oui, euh, je pense que c'est pour euh, savoir, euh, pour pouvoir tracer les modifs qui ont été faites ou retrouver si jamais il y a quelqu'un qui a modifié par erreur, sûrement. Ouais. Ça c'est une bonne question. Effectivement, euh, ça serait bien euh, d'avoir une forme, alors, pas de, de versionning, mais enfin, une forme effectivement de suivi dans le temps de, de comment les choses ont, ont été modifiées. À ce jour, ce que vous pouvez faire, c'est quand un paramètre a été, euh, a été euh, par exemple désactivé, vous, vous pouvez le remettre à, à sa valeur par défaut. Voilà, ici, vous avez un bouton en reset tout défaut. Mais effectivement, c'est pas, euh, comment dire, euh, ça vous ramène que à la, à la valeur par défaut. Et effectivement, il serait intéressant, euh, on va dire, en termes d'historique et même de notification, euh, d'avoir ici un petit, un petit traçage, un petit log pour dire, euh, voilà, ici, on peut... Euh, on peut avoir euh, euh, l'activité on va dire de, de ce qui s'est passé mais euh, euh, ça ça va être mélangé avec euh, avec d'autres d'autres types d'activités donc peut-être qu'on pourrait euh, enfin je dirais, je dirais que là on a le log, on a la trace. Donc, on sait qu'à tel jour et telle heure, euh, tel utilisateur a, euh, a passé euh, l'auto-vacuum de, de on à off. Mais on va pas pouvoir recharger euh, la conf euh, euh, de ce de ce moment-là. On pourrait, on n'a pas de bouton euh, quelque part, euh, revert, tout, euh, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, on va dire, c'est pratique, ça trace, mais ça permet pas de dire... Euh, euh, ouais, c'est pas, pas facilement de revenir en arrière mais du coup ça pourrait en fait on l'a l'information donc enfin, j'imagine qu'on pourrait assez facilement euh, travailler sur sur un bouton revert à voir il propose pourquoi pas euh, réfléchir à faire un git euh, du fichier <rire> oui oui c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée ouais, ouais, ouais. après euh, euh, la question, voilà, c'est enfin, euh, là, je, je, je pense pas qu'on ait besoin de faire des branches et, et quelque part, euh, des enfin, voilà, de, on n'a pas forcément besoin de tout de, euh, toutes les fonctionnalités de Git, euh, de merge, de rebase et ainsi de suite, mais déjà, effectivement, avoir un, euh, une timeline et, et pouvoir revenir en arrière sur la timeline, ça, ça pourrait être intéressant à voir. Voilà, ça, je, je, je note ça, on va dire, dans la liste des bonnes idées. <rire> euh... Donc pour l'instant, pas d'autres questions, mais il y en a qui sont en cours d'écrit, j'ai l'impression. Alors, oui, il, y a, il y a JP. Qui demande donc un onglet SQL Worksheet pour exécuter des requêtes avec plan ou pas dans la Est-ce que c'est dans la roadmap Excuse-moi, j'ai pas. Alors, été... euh, rajouter un onglet SQL Worksheet pour exécuter des requêtes avec plan d'exécution Ah Est-ce euh, que c'est dans la roadmap de Themeboard Est-ce que c'est dans la roadmap d'en faire une console de. de euh, on va dire une console SQL euh, ça a été envisagé. Après, pour l'instant, on est plutôt sur euh, orienter des BA prod et donc pas forcément euh, lancer des. Enfin euh, voilà, ça, ça demande euh, euh, qu'on réfléchisse aussi probablement à un autre modèle de. Enfin, à enrichir le modèle de, de sécurité pour ça. Une première étape, ça serait déjà euh, ici, quand on va sur Activity. Et que euh, euh, alors effectivement là j'ai pas de j'ai pas de requête mais on imagine que ça ça soit une requête euh, une requête euh, bloquante on va dire euh, ici je peux la, la, la faire un copier-coller et, et travailler dessus et, et la récupérer mais euh, l'idée ça, ça puisse être qu'on puisse faire une analyse avec pf 2 et donc afficher le résultat d'un explain plan pef 2 Donc déjà, ça, ça serait euh, ça serait quelque chose d'intéressant euh, pour les gens qui ne connaissent pas pev 2 Je peux faire une petite... Euh, petite euh, vous pouvez taper simplement explain.dalibo.com et euh, vous allez avoir euh, comme ça des plans... Euh, donc, vous copiez-collez, euh, vous copiez euh, ici vos, vos, vos plans et vous allez avoir euh, un plan très intéressant. Mais euh, voilà, c'est un outil qui est très, enfin, voilà, qui est très visuel, qui vous aide vraiment à comprendre euh, ce qui se passe. Je vais en prendre un autre. Euh, et euh, là, l'idée, c'est de faciliter le pont entre les deux. C'est-à-dire qu'on puisse très facilement basculer euh, du côté euh, activité de côté. Voilà, ça c'est un beau plan par exemple, <rire> avec une belle requête. Euh, voilà, donc si je zoome, euh, je vais pouvoir regarder euh, tous mes nœuds euh, et je vois voilà, à peu près à quel endroit euh, à quel endroit euh, ma requête elle mange du temps et ainsi de suite. Voilà pour mon plan. Euh, donc on aimerait bien intégrer quelque chose de cet ordre là euh, dans, euh, euh, dans cette page là euh, attendez, voilà, dans cette page là qui vous montre l'activité euh, des requêtes et que vous puissiez euh, identifier une requête qui est lente et qui tourne depuis deux heures et euh, de manière très simple aller vers, euh, vers, euh, vers des outils d'optimisation. Euh, je ne sais pas si tu as répondu, il parlait d'avoir un, un bouton aussi, uh, Kill Backend. Euh, kill Backend C'est ça Je n'ai pas ouais. entendu. Euh, oui, est bah, il est là. Et ouais, c'est Terminate. Euh, là, si je. Euh, voilà, c est, c est, si vous sélectionnez. Alors là, je ne vais pas le faire. Mais euh, vous, voilà, on vous demande quand même de vérifier. Mais euh, vous pouvez euh, terminer un backend en, comme ça. Voilà. si vous en avez plus, vous pouvez euh, euh, cocher plusieurs, euh, plusieurs. Euh, voilà. donc on va plutôt en général aller dans l'onglet blocking, et on va aller regarder les, les requêtes qui bloquent, donc là il n'y en a pas, mais je, en, je vais essayer de relancer d'ailleurs. Euh... Alors, attendez, si je relance l'activité. l'activité. Voilà. Donc là, c'est reparti. On a relancé euh, du trafic sur la base. Et donc là, par exemple, je vois que j'ai euh, 300 requêtes qui bloquent. Hop, et voilà. Et donc, alors, je vais pouvoir décider euh, de tuer euh, les plus lentes et... Voilà. Ça, c'est des choses que vous pourriez faire en vous connectant à distance sur l'instance, euh, sur, sur évidemment, mais euh, disons que là, l'outil facilite vraiment euh, cette, ce, ce type d'opération-là. Et, euh, et donne une vision plus, je pense, plus claire aussi qu'un simple, euh, qu simple select sur la vue PG, Stat Activity ou des choses comme ça. Euh, voilà. Et souvent, du coup, quand vous êtes dans une. Dans un moment d'interblocage où vous avez des deadlocks sur l'instance, euh, c'est plutôt bien <rire> d'avoir un outil clair euh, qui vous évite aussi de faire euh, des erreurs de copier-coller ou des, des fausses manips. Ici, vous avez vraiment à la fois les garde-fous et à la fois euh, une facilité pour agir vite. Alors, il y a une question en cours d'écriture. Je pense ou pas. Euh, en attendant, non, bah non. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Okay. Je pense. Bah en tout cas, n'hésitez pas euh, à nous renvoyer, à tester cette version 8, à nous renvoyer du feedback. Euh, si vous êtes client euh, chez Dalibo, bah, n'hésitez pas aussi. Euh, utiliser le, le support euh, d'Alibo pour, pour poser des questions autour de cette version-là. Et si vous avez con, du besoin de conseils euh, pour migrer de la version 7 avec à la version 8. Si vous êtes client du socle euh, PostgreSQL, euh, sachez que euh, Temboard 8 sera intégré dans le socle V15 qui, qui est en train d'arriver. Et voilà. Et si vous n'êtes pas client euh, d'Alibo, vous pouvez aussi tout simplement utiliser euh, le projet GitHub. Donc évidemment, tout, tout ce qu'on vous a présenté, euh, c'est open source. Et donc, vous avez un projet GitHub euh, voilà, ici. N'hésitez pas aussi à nous remonter euh, voilà, des, euh, des remarques sur ce projet, euh, des tickets, ainsi de suite. On répond et euh, on, on, on fonctionne comme ça euh, en mode open source. Voilà, pour moi aujourd'hui. Et merci à Candy et à Laura de m'avoir épaulé dans cette présentation. Et encore merci à Étienne, qui peut pas être là, mais euh, qui va revenir bientôt, j'espère.